Bonjour à toi chers spectateurs, encore de Cédric Clapiche. C'est un film, on va dire que les Clapiche maintenant, je vais les voir parce que c'est des Clapiche. J'en attends pas grand chose parce que j'ai l'impression que c'est un cinéaste qui a son petit fil rouge, sa manière de regarder les êtres humains, sa manière de constater les rapports qu'ils ont les uns avec les autres. Et il filme ça avec plus ou moins de panache. Il y a des fois c'est intéressant, il y a des fois c'est pas fou, enfin voilà. Ça dépend vraiment de ce que Clapiche va réussir à en tirer. Et j'avoue que ce film, même si le sujet semblait intéressant, bah, je préférais pas en attendre trop en fait. Le résumé pour faire simple, Elise est une jeune danseuse de ballet qui vit son rêve à 200% dans une grande compagnie de Paris. Mais lorsqu'elle se brise la cheville et se retrouve à devoir mettre sa carrière en pause, une remise en question personnelle va commencer. C'est un film de clapiche tout ce qu'il y a de plus classique. Je trouve pas que le long métrage arrive réellement à avoir une patte ou une identité qui détonne plus que ça dans son genre. Je trouvais par exemple qu'avec deux mois, il avait réussi, en un sens et d'une certaine manière, à porter une nouvelle manière de jouer avec son cinéma. En jouant avec ce parcours croisé de deux personnages qui n'ont quasiment rien à voir, mais qui se retrouvent du coup à avoir un rapport intime sans le vouloir l'un avec l'autre. Mais du coup ici, le film est très classique. Le film est très classique, que ce soit dans ses thématiques, que ce soit dans les rapports qu'il y a entre les personnages, que ce soit dans la manière de filmer, que ce soit dans la manière de mettre en exergue tout ce qui se passe à l'écran. C'est un film de clapiche qui cherche simplement à montrer à quel point un personnage, dans le bon contexte et avec les bons soutiens, va réussir à se relever d'une étape qui l'a bouleversé dans sa vie. Donc clairement, le film n'a aucune autre vocation que d'être avant tout et pour tout un parcours dramatique se voulant être une rédemption humaine dans un contexte très simple, un contexte dans lequel on va facilement réussir à s'identifier. Il peut y avoir encore ce prolet un petit peu de bourgeoisie parisienne, mais Clapiche, voilà, il est très habitué à ça, il a vraiment envie de plonger des persos qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec un certain contexte dans un autre contexte. Et ici, ça marche plutôt bien, même si c'est jamais fou, même si c'est jamais réellement novateur dans sa catégorie. Encore une fois, c'est un film qui épouse parfaitement le cinéma de Clapiche, mais qui à aucun moment ne cherche à faire plus que ce qui n'a déjà été exploré dans le passé par le cinéaste. Le monde de la danse fascine et interroge dans le cinéma, car il semble profondément lié à sa propre démarche, celle de mettre en avant et en mouvement un corps, de chercher à le pousser dans une forme de limite, pour donner le meilleur d'un homme ou d'une femme, le temps d'une scène qui marquera plus ou moins son esprit. Cédric Lapiche aime mettre en scène les rencontres, et ici, au travers d'un film à mi-chemin entre la chorale et le questionnement profond, le metteur en scène donne lieu à une œuvre très classique dans sa composition, qui parvient tout de même à toucher par le parcours de son héroïne, mais qui ne cherche jamais à saisir plus que ce qui semble un peu évident face à sa caméra. En termes d'écriture, le film est donc écrit par Cédric Lapiche et Santiago Amigorena, euh, le scénario dans sa grande globalité est avant tout un scénario, donc, comme je l'évoquais avant, qui cherche à montrer une histoire de rédemption, et surtout l'histoire d'une jeune femme persuadée de voir sa vie toute tracée, qui va, dans malheureusement un choix fortuit, devoir changer un petit peu de voix et se poser des questions justement sur qu'est-ce qu'elle compte faire de sa vie. Parce que si le film à une première partie de long-métrage qui, je trouve, n'est pas forcément hyper bien maîtrisée parce que ça a tendance à créer du pathos de manière assez larmoyante et assez presque pathétique autour du personnage d'Elise. C'est à partir du moment où, justement, le personnage se rend compte qu'il y a une porte de sortie et qu'il y a un nouveau moyen, finalement, de voir la vie, que là, le scénario gagne en impact et gagne en logique. Parce que dans cette première partie, on a un peu l'impression de voir une petite fille de Riche faire « win-win, ouin -ouin", j'arrive pas à faire ce que je veux et je sais pas comment me remettre en question et » et c'est un peu triste, mais voir presque qu'elle est en train de se dire, ma vie n'a aucun sens, c'est horrible, enfin... En fait, dans sa base, le scénario est vraiment, vraiment, vraiment simple. Voire trop simple. On va dire qu'il réussit réellement à se renouveler à partir du moment où on met en perspective un petit peu le parcours de cette jeune fille par rapport au parcours maternel et paternel. Et là, le scénario gagne en certains impacts, mais sans jamais réellement briller. On se dit pas non plus que c'est révolutionnaire ou que ça va apporter énormément de profondeur au personnage principal. On se dit juste que c'est le strict minimum pour réussir à créer un attachement. Et je pense en fait que c'est ce qu'il y a à retenir de cette écriture. Amigorena et Clapiche, leur objectif, c'est de créer le strict minimum pour faire en sorte que le spectateur soit accroché à ces personnages. Point barre. Et derrière, on va peut-être y trouver un certain affect, un certain rapport, on va peut-être se dire « Ah, je m'identifie à ça, je comprends ça ». Il y a des personnages secondaires avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Je trouve que le kiné est un personnage qui ne sert à rien qui n'apporte aucune profondeur au personnage principal et qui n'apporte aucune ambiguïté par rapport à tout ce qui se passe c'est juste un personnage qui est greffé au récit pour avoir un aspect comique et honnêtement bah, ça fonctionne pas et après il y a d'autres personnages secondaires je trouve qu'ils sont pas forcément très utiles mais on va dire qu'ils apportent un petit truc en fait à l'ensemble de l'écriture qui porte un peu plus l'ensemble du métrage mais c'est pas non plus foufou, clairement, en termes d'écriture. Clapiche et Amigorena composent une narration véritablement centrée et dirigée par le caractère d'Elise, tout du long d'une dramaturgie ne sonnant que comme un immense carcan pour sa remise en question intime et sa découverte de sa véritable vocation, prônant ainsi un voyage avant tout affectif. En cela, le scénario parvient à ce que j'évoquais avant, soit une structure dramatique un peu trop convenue et classique qui ne cherche jamais à aller plus loin que sa surface archétype. Et très franchement donne lieu tout de même à son lot d'émotions et de frissons, qui certes ne vont jamais forcément très loin, mais parviennent tout de même à nous emporter et à nous toucher. En termes de mise en scène, bah c'est très problématique parce que je vois pas grand chose à dire de plus que ce qui a déjà été évoqué dans le passé par rapport à un film de Clapiche. En fait, c'est terrifiant, mais j'ai l'impression que Clapiche est vraiment en espèce de roue automatique depuis maintenant 3-4 longs métrages. J'ai l'impression qu'il à sa petite machine qu'il arrive à parfaitement la roder, qu'elle tourne tranquillement dans son sens, mais il n'y a pas cette sensation qu'il y a grand chose de plus. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense profondément que Clapiche est un cinéaste qui a tout de même une vision intéressante du cinéma, une vision très simple, très émotive, très sensible, même en un sens, c'est ce qui fait la grande force de la plupart de ses récits, même si ici je trouve que ça verse vraiment dans le pathos et que c'est pas forcément très subtil, mais la grande majorité du temps, Cédric Lapiche est un metteur en scène qui aime profondément jouer avec ses personnages et les mettre dans un contexte où ils vont avoir une évolution ou en tout cas un regard sur eux-mêmes qui va apporter une certaine forme de sensibilité par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux. Et ici, je trouve que ça marche encore une fois en un sens, mais ça se transcende pas. Donc on est un peu dans un contexte où on se dit le metteur en scène fait son truc, ça marche, mais est-ce qu'il y a grand-chose de plus à en tirer que ces deux trois précédents films Et ben non. Il faut bien avouer que par rapport à ce qui nous lit, par rapport à deux mois, il n'y a, a rien de neuf. Et ben voilà. Donc ça fait que c'est pas un mauvais film de Clapiche, encore une fois. Mais c'est un film qui ressemble trop à ce que Clapiche a l'habitude de faire et qui n'a rien de transcendant par rapport au précédent. Comme à son habitude, Clapiche veut capter et saisir une forme de simplicité dans son travail de mise en scène qui donne lieu à un tout particulièrement efficace et justement dosé dans sa structure qui ne renouvelle pas le style ni la forme du metteur en scène français mais nous rappelle qu'il sait comment mettre en exergue ses personnages. On ressort tout de même en se disant que Clapiche fait du Clapiche. Mais il y a derrière cela une forme de simplicité que le cinéaste ne cherche pas à repousser mais plutôt à embrasser, comme s'il assumait qu'il faisait encore la même chose mais à son avantage, clairement, qu'il sait bien le faire et comment emmener sa forme le plus loin possible. En termes de casting, celui-ci fonctionne bien. Je trouve que dans sa grande majorité, les acteurs sont très bons, que ce soit Denis Podalydès, qui encore une fois est excellent, que ce soit Muriel Robin, que ce soit François Civil, que ce soit Pio Marbaille, que ce soit Suella Yacoub, que ce soit Damien Chapelle, que ce soit Ofez Schechter. Tous les acteurs sont vraiment bons. Il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. J'avoue que Muriel Robin m'a beaucoup surpris. Muriel Robin étant une actrice qui, je trouve n'est pas très brillante ou brillamment mise en avant la plupart du temps ici je l'ai trouvé très bien tout comme Pio Marmaille mais Pio Marmaille je pense qu'il y a un truc avec Clapiche les deux s'entendent hyper bien et là ici encore une fois il est brillant et, et vraiment il est exceptionnel à l'écran et bien évidemment vous en doutez on retient surtout le film pour sa jeune actrice principale dont c'est la première interprétation au cinéma et c'est assez impressionnant la jeune Marion Barbeau s'impose comme une révélation dans un métrage où elle est tout simplement éblouissante et dont elle sonne comme le fer de lance d'une vivacité et d'une spontanéité à toute épreuve. Au bout du compte, Encore est un film de Clapiche. Et n'y allait pas en attendant grand chose de plus. C'est un film qui ressemble à tout ce que Clapiche a fait par le passé. C'est un film qui épouse à la perfection tout ce qu'on a l'habitude de voir de la part de Clapiche au sein de son cinéma. Ça n'est pas un film qui veut renouveler les codes d'un certain genre. Ça n'est pas un film qui va vous transcender, c'est un film qui fonctionne avec le strict minimum syndical. Avec des acteurs aussi excellents, c'est bon de le préciser, les acteurs sont vraiment au-dessus du niveau habituel du cinéma de Clapiche, je trouve, parce que même si les acteurs de chez Clapiche sont bons, là ici je trouve qu'il y a une meilleure sobriété de jeu qui porte un peu plus le film, contrairement à ses précédents métrages qui ont tendance souvent à être trop pathétiques, et donc à vouloir trop être larmoyant. Là ici, c'est un petit peu rehaussé par des acteurs qui se donnent un petit peu plus et qui vont un peu plus loin. Mais voilà, sinon encore de Cédric Capiche, c'est un peu la même sauce que d'habitude, donc n'attendez pas grand chose de plus du film, mais si vous savez ce que vous allez voir, pourquoi pas. A plus